Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3, donc en ruée sur Terre Donc c'est une petite vidéo qui a été réalisée euh, avec euh, les participation d'Ibafien, de Django et de Elguner Et donc c'est on s'est retrouvé sur cette petite map, donc c'était euh, relativement sympathique, on a fait euh, un petit truc sympa hein que vous verrez, je vous laisse apprécier. Et euh, je tiens à m'excuser tout d'abord par rapport au, au fait au que mon je me mets à crier et par moment. En fait il faut savoir que, on joue ouais, sur TeamSpeak, le son de TeamSpeak est très faible et Il a fallu que je baisse le son, pas le pas son du jeu je crois à 10%. Et donc malgré ça je, je monte le son pour parfait. entendre quand même le jeu, et ça me gueule dans les oreilles en permanence, il y a quand même des gens que j'entends moins bien que d'autres, vous le verrez. Et donc c'est pour ça que par moment, ça un fait gaffe, je crie comme un porc. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Et que vous apprécierez quand même la vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Parce que moi j'ai vu. Ouais, je voyais plus le décompte et je te voyais dedans. Enfin, c'est pour ça que je te disais ça. Nightflower à gauche. On s'en fout, mais je préviens quand même si jamais. T'as le char de banque, Gunnar, c'est pour toi. Des... Tu restes dedans Ouais. Il s'est pris une boulette le char. Je suis fou. J'ai pris des balles. Y'a un. C'est sur le toit là, il va coller ouais. Les... Aussi, le... Ouais... bon Sur l'autre aussi, regarde GG les mecs, je le monte sur toi Y'a personne, y'a personne Y'a une roquette qui vient de leur spawn y a le temps qu'ils leur... En face de vous là, en face de... Enfin, en face de même track. Je reviens, Gunner Fais gaffe Putain, La roquette elle a tapé dans le... Tu vas bien à ta droite là y'a du monde là, là y il y a deux mecs là de Hein Pourquoi t'as viré dans track Ah merde Ah ça va pété bah ah Derrière bah Ah putain j'étais persuadé que ça avait. avait... Surtout y'a eu C4, ah est C4. Est Mais il te colle pas à cool. nous Bon désolé euh, <rire> J'ai pas Ah derrière moi Ouais il est mort Y'a un piéton vrai, qui m'a tué au FMTP 88 le Hamtrack et le tank là dessus quoi Ouais Fabien je vais descendre Là y'a un mec dans le bâtiment là haut c'est un dans le Ah putain je suis retombé, je sais pas que c'est il m'a relevé mais. C'est un copain. Il, il, il fume d'un j'ai l'impression, le mec. Je sais pas ouais, où il je est. Viens, je vais les fais gaffe, fais gaffe, le bâtiment va s'écrouler. Ah, Reste, les... hein. Reste pas à côté. T'as la saveur d'où il est, le mec est ma Mais ouais, c'est pareil. il, il est... Ah oui, d'accord, il est à côté du mirador, les mecs. Bien joué, il est mort. Il est mort. Bien joué. Vous pouvez nous relever ou pas Non, c'est trop compliqué. Euh, je suis dans ouais, le champ, je peux pas, je suis un. Ah, l'intérieur. mort, désolé. Cette merde à droite y'a un mec. Ah y'a des. Je l'ai ah, vu. Le char, mais putain, je prends des balles de. Oh, enculé Oh, on se fait dépouiller un, la gueule. Il, il faut qu'on ramène. Derrière le char, derrière le char Bleu Merci. Oh, Encore un Fabien. Putain, mais c'est pas possible, Le Mec, je, je suis à ah, sa bout portant et le MCS Putain, faut que je passe à la EK quoi. Je à rien. Je sors, prends le char, prends le char, je répare, je répare. Ah putain. un frac. non, je suis derrière, je peux pas mourir quoi. N'importe quoi. T'es où Gunner Oh bien joué. Y'a quelqu'un en vie ou pas Oui Gunner. On a posé, il reste quoi à poser Non, il reste que B à poser. Allez go. Ah mais vous êtes derrière le tank ennemi. Ouais, Ouais, suis ennemi. Ah, mais merde, putain, j'aurais dû prendre un G quoi. Donne-toi, Django, si jamais tu tombes. Putain, c'est moi qui vais mourir. Prends des balles dans le cul. Hein. Mec, mets un kit, s'il te plaît, mets un kit. Qui sert 19 HP. Non, je, je le prends pas, je le prends pas. Je me mets un G si vous ah voulez. Merde. Je, je suis mort. Il y en a un à gauche. c'est toujours en vie ou pas Il y en a un, c'est Putain, Il parle pas ce mec, t'as muté ton micro ou quoi, garçon non, mais je suis en train de me concentrer, mec. Ah. On fait un truc Ah, mais il Quand un char. Un truc. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux... il y a un char, ça va me faire ça mieux. La ah, merde. Je suis un G, donc si quelqu'un veut reparaître sur moi, ah putain, je peux réparer un cas de pépin. Bah, je suis un G aussi. On... On sort pour. T'es un G, Gunner Non, non, non. Okay. On, va faire un... On va faire un truc. Ouais, ouais. Arrête okay, de tirer, Gunner Arrête de tirer, on s'en bat les couilles. Ah, Arrête de bloquer aussi les mecs, fais pas le con. Euh, mais bon... pas ah, par contre oui, j'ai ici le... Si tu veux balancer... Si tu peux bloquer les chars. Il a pas de chars là. C'est bon, les chars Ils ennemis Il y en reste un à gauche, non Ou même pas Fais mine, un mec. Il y a un mec devant, devant, devant, devant. Passe, passe à mettre s'il te plaît. J'ai ton bac, j'ai ton j'ai tombé. Je, j ai, j ai tombé, hein, tombé. pas où Il y a un, un C4 derrière nous, hein, fais gaffe. Il a posé ou pas Non non non, il est mort. Ouais il est mort c'est bon. Non a un y'a un Le char, le char, le char Terminé. Où ça Allez, où bon, il, a pris. Je il a pris Il a pris, il a pris Attaque-le au, au, au repère tout Ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais Il m'a mis une mine dessus Oh j'ai géré le les mecs Ouvrez moi je vais partir Ah ouais c'est avec tout ça J'ai pris un pruneau, un pruneau là J'suis Je suis mal Attends y'a un mec, y a un mec non, mais Je, je pas. me répare derrière toi Gunner hein. T'es mal Gunner ou quoi ouais, Tu veux des réparations J'arrive Y'a un char vide les mecs, est-ce que quelqu'un peut le prendre ou pas ouais, Moi je ouais, peux pas. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon. J'ai, j'ai, j'ai. Ah bah prends le si tu veux. C'est le mien là. Bah, c'est bon, vous en avez déjà tous. Bah non mais si tu veux le prendre le mien vas-y. Je... Comme ça je pourrai parler d'autres. C'est où Là. Là. Il est vide, ah. celui ah. qui est vide. On a que 4 tanks les gars. <rire> <rire> T'es sérieux on en a 4 Oui on a 4 tanks <rire> <rire> On a tout l'achat oh, Putain ça c'est fort. <rire> ah ouais on a que 4 Les mecs, si celle-là on la perd, Putain, faut record ça, les euh, mecs, faut record. Euh, record non, je peux pas Non, bah, non, mais si, si là on bah, l'a pas, on l'a pas. pas trop vite, les gars, Je sais même pas si ça a déjà été fait 4 ans sur cette map comme euh, ça. Je prends la poule droite, hein. Y'a un ingé sur le côté. Derrière, J'ai pas vu, non là, là, là, là, je le vois là. Et là, tu l'as eu, tu vois, donc. Euh, pff, moi, je serai à rien, on est d'accord. Moi, je serais pour oui, oui. pas... Au pire, après, avance tout. Y'a un mec auto, il y a ouais. la Dans 2 secondes. Bien joué, je fait la suppresse dessus mais. Il est couché le mec devant toi, Gunner Ils sont deux, fais gaffe Je te repars, je on bouge je pas Je peux rien faire. faire mec C'est sur toi là Je recule Vas-y recule, recule T'en es où de la santé là Char C'est bon Allez, gaz. Si je passe devant. Allez, avance, Gunnar, s'il te plaît. C'est 4 C'est bon, c'est mort, c'est mort. Il a resté un autre, non À gauche, c'est bon, il est mort. GG, les mecs. Personne, ouvre, ouvre B, ouais, vas-y, tranquille. Ouais, ouais, bon pareil, vas-y. Avance sur B, s'il te plaît, que je puisse aller armer, Gunnar. c'est possible. Vous êtes chacun dans un char, je suis sorti. C'était un problème, tu cries et. Voilà. C'est un de vous qui a besoin de réparation vous me le dites hein, je suis dans le char de gunner mais. C'est juste parce que je le connais plus que vous. Hein. Euh, Favoritisme tout de suite. Bah. En ah en T'es char à rien les mecs avec 3 trois... <rire> chars, qu'est-ce que tu veux Je pote les mecs ils font un tombé 42-2 quoi. Tu veux pas Django Ah c'est 4, je suis mort. Putain fallait. fallait. Fallait pas Bah ouais fallait pas mais.. <rire> Je n'ai pas de gunner, cassé le... je ne vois pas derrière Eh ben ouais mais non, bon moi je euh, peux pas être partout entendu, une... Fais gaffe il pas de monde la gunner, qu'est-ce que tu fous qu -ce recule, recule, recule Non, non, non. c'est Ybafin qui est tout seul Ah merde merde y Y'a un ingé de mort derrière là. hyper hyper hyper derrière moi c'est derrière moi c'est derrière moi c'est derrière moi c'est à mon cul c'est à mon cul Je répare Je répare aussi Pas bien ça va la vie Bon t'inquiète moi je suis à 100% j'ai pas pris de jeu depuis tout à l'heure mais tu, tu montes avec lui du coup euh, Django Ouais, ouais vas-y dépose moi Je te là. ramène à Fabien Ouais je suis à 15 bonjour. HP là C'est bon bonjour Faites gaffe y'a un mec auto là-bas On va se passer le tout ouais, Y'a y a, y a, y a le char qui s'est pris une boulette là Regarde, ah, Ouais mais je peux pas le réparer Là vous choisissez où vous voulez aller Il y en a dans le même gagné hein. là Tu veux le repérer Ouais ouais j'essaye ben, Attends on avance pas trop alors Écoute Gunner Attends arrête de reculer, arrête de reculer Gunner Pilonne, pylone, ouais, bon je te couvre C'est bon Ouais moi ça va Joue l'artillerie, on le, est parti C'est bon c'est bon, c'est bon, on recule bon, recul, bon. recul encore, on recule encore. Vas-y là je suis derrière toi, tu peux reculer tant que tu veux. Là, on a un agé par char les mecs. <rire> là, là on est au top là. Euh. Gunner prends plein la gueule par contre là Tu veux un coup de main pour euh. Tout bon, bon, suis... le coup de monde Tout le monde répare Tiens, faut que je ressorte. Vas-y, vas-y, je descends. non c'est bon hein c'est bon C'est bon ouais c'est moi, moi qui m'a le vu. Euh, Fabien va pas de seul hein, je suis pas, pas là pour réparer hein. Fais marche arrière mec, fais marche arrière. Ouais recule, recule, prends pas de risque. Oui, pour une fois qu'on a plein de chars ch on est content quoi En face j'ai tué un en face Bah on te pas mec, on te par c'est bon. J'ai des copains sympas. Mmh, a mais... droite là-bas ouais. En face de en face de toi, face de toi Fabien. J'avais vu derrière le poteau là où je tire gunner. Derrière le poteau y'a un mec là. à droite là. Derrière le talus là, là où je tire. Je, je sais pas où il est putain j'ai pas le spot. Il est pas à la murette, il était est... derrière le talu. Il est là, tu vois là, là Tu vois les spots Non ouais, non plus. Bon on est mais bon là. Je suis sorti, je suis sorti. Ah putain on perd un char, on fait un chat. Je te pas. Vous avez donné un coup de main ou quoi Reste pas là mec, reste pas là, ça a pété, c'est bon. On avance sur remontez, B Remontez, sur le col, remontez, remontez, remontez Avance sur B, avance sur B, il y a les rie mec, On faut avancer là S'ils si n'ont pas de soutien, ils vont se faire découper, ils vont pas y mettre. Nous on avance sur B, on descend tranquille ah, en haut je vais te réparer hein Je guette la gauche un peu Ah c'est bon, il y a des copains mais c est c est je guette bon. quand même Je passe à travers le mur là, à droite, entre les... là où je garde, où il y a un coup, Lui il est repop sur un copain hein passe là à droite mec A droite il y a du monde là. Passe à droite entre les... les entre les conteneurs Fabien. Ah, avance sur le euh, point bah, qu'on a bah, le scanner, euh, le Gunner, si tu peux, s'il te plaît. Non, non, plus à droite, plus à droite. Tu peux me avec le M3. Barmé, barmé, barmé. Non, mais il y a déjà un copain qui est parti. Oh, il est encore en vie en plus. C'est la foire là-bas, je sais pas combien ils sont, mais bien posés. Rapproche-toi un peu, Rapproche je vais s'il te plaît. Quand du, plus plus... Près, ouais, ouais avance-toi qu'on qu puisse en avoir en le, le, le, le... Gunner vous allez Attends, attends, ah, ils y vont, ils y j'ai juste un de Mais nous aussi on l'a c'est pour ça qu'en fait euh, Ah ouais C'était pour on gagner au moins un ouais. sur le point qu'on puisse... Euh... On se ouais ouais, ça marche Sur le... Du coin. Ouais Ouais Tu vois à droite la Goner Je sors, je répare, je répare, je répare C'est bon, je l'ai eu J'en ai eu un ben, en, en tout cas Ouais, c'est bon Ils sont les méchants, on les entend plus À gauche, tu as vu Sur la route la Goner, à droite gauche Derrière le camion là, il y a un mexpot C'est un soutien Bien joué, je l'ai eu. Nickel. Oh merde, j'ai touché. Tire là-bas, regarde. Ouais, c'est bon, ici il est mort. Touché deux fois. Touché deux fois, j'ai pas eu d'assist. C'est quoi D'où ça venait ça En haut à gauche. C'est full gauche, ça vous tente Euh. Parce ouais, que bah, là, il y a toujours plein de monde de ce côté-là. Ouais, mais là il y a un mec qui nous me balance depuis la passerelle. En enfin, fait, y'a la passerelle, les gars. Ils sont à passerelle Ouais. Ils descend l'escalier à chaque fois s'ils remontent l'escalier. Bon, là, trace, trace, trace, on, on... il est remonte là, tu vois J'ai pas réussi à spot spot, enculé répa, répa, répa. Ouais, je te sors, je sors derrière. Est-ce que vous pouvez avancer sur la partie gauche de la route, s'il vous plaît, les copains ouais. Pour avancer vers la passerelle et faire le ménage, parce qu'il y a un monsieur qui nous casse les burnes. Ah bah d'accord, merci, ouais. Je... Bon c'est bon, il y a un copain qui est monté, ça devrait le faire. Nickel, c'est bon. Il a été buté. Bon Sont où les méchants A droite, à droite, le taux là. Il est là où je tire, la tire est là où je tire. Il est là il est, est là-bas. Il est dans la fontaine. Là reculez je les gars, reculez, reculez, reculez. Recule, recule Fabien, recule, recule, recule. Recule, je te laisse faire la recul. En, en plein milieu, en plein milieu, en plein milieu, les gars. Il y aurait pas il pas il Je passe devant, je passe devant. C'est monté, full mec. Brasse bon, des obus là pour ouvrir tous les murs s'il te plaît euh, Gunner je poser, Ah putain je m'en occupe ouais, Eh hein? Je vais poser bah ouais, vas-y Y'a un mec derrière pas... le tank T'es je... C'est bon je l'ai eu, je l'ai eu Gunner Je sorterai par réparer bouge pas Vous, Vous avez un tank non Eh hein? ouais, ouais, ouais ouais Je me suis fait C4 C4 On recule, on recule, on recule on Ah il un plus qu'un char Je suis sur la bombe, je suis sur la bombe Je viens avec toi Y'a un mec qui arrive là-bas Je suis là dans deux, je suis là En face là-bas, il arrive RPG. Il est pas mort. Ah, sur la route là ouais, bien joué. On va se poser ah, vers ça, là. On voit des RPG sur nous. A hein. droite, à gauche, par Putain mais j'ai du mal hein. à droite. <rire> sur nous, sur nous il, il est derrière Ouais tu vois t'as pas d'obus. Je crois. Bien joué. Bon. En face Oh putain merde. C'est pour toi Django Django passe à droite Y'a un mec qui est mort là. Oui. Quand on tourne par la droite ouais. le bâtiment et ça se passera bien. Pose toi de... sur le relais carrément, tu sais euh, par la.. Je pose. Vers nous, vers nous. Ouais mais c'est un assaut, c'est un assaut. On s'en bat les couilles. Moi je spawn de gauche hein. Bien joué. Putain <'en> il en reste encore 60 tickets les mecs Easy D'où En enfin, face. Reparer, c'est important. <rires> gg. GG, GG les mecs. Ah <rire> oh, oh, putain, moute. franchement topé les, les quatre chars là, c'était c'était beau gosse mm. Et la coordination était bien, c'est bien. Je va. Même pas que c'était possible d'avoir quatre chars. Quoi. Mais on a piqué les deux, <rire> on, a piqué les deux de, on a piqué les deux de la défense, on avait deux de l'attaque, j'ai deux de la défense quoi. Non, mais normalement en attaque t'as qu'un char. Non as non il y en a deux, deux plus le track Sur la première base on a deux. Ouais mais après. Oui, ça oui, il a pris, oui. Oui, mais si tu veux, comment on les avez-vous Il a pris du premier, des premiers MCOM, les 4 chars. Hein ouais. ouais. Eh ouais, mec. Finger ouais, in the noise. Les deux, les deux ennemis avant que. Avant de péter avant les, les, les deux les les le, le deuxième en, en face. Fait...